Le cercle des mensonges est effectivement le quatrième volet euh, des enquêtes où, où apparaît euh, Héloïse, un personnage récurrent, une, une gendarme, euh, voilà, euh, officier de police euh, euh, judiciaire dans la gendarmerie. Et euh, effectivement, pour un lecteur qui euh, souhaite euh, suivre l'évolution de ce personnage et découvrir euh, les, les débuts d'Héloïse, euh, sa vie, c'est les bouleversements qui vont en faire partie, etc. Donc pour ce type de lecteur, euh, commencer par La Fille de Kali, puis euh, euh, le, ch le Cheptel, Double Amnésie et Le Cercle des Mensonges, effectivement, ça peut être pertinent. Pour un lecteur qui n'est pas inscrit dans ce, cette, cette espèce de, de fidélité au personnage récurrent pour qui ce n'est pas, pas ça qui va compter, on peut très bien lire n'importe lequel de mes livres, euh, indépendamment des autres, parce que le thème abordé nous y plaît ou parce que le, le, le, les, les, les, les sujets ou les, les échos euh, portés par notre lecteur euh, attirent, et indépendamment du coup de la lecture des autres. C'est-à-dire que je m'arrange pour que les intrigues soient quand même tout à fait compréhensibles euh, sans la lecture des précédents. Alors évidemment. Comme Héloïse est un personnage récurrent, il y aura nécessairement des références ou des, des choses qui peuvent un petit peu divulgacher la lecture si on la prend à, à l'envers, si on remonte un peu le temps. Et le cercle des mensonges, effectivement, clôture aujourd'hui euh, ces quatre enquêtes successives menées par Héloïse. Dans le cercle des mensonges, là, j'avais en tête quand même la question de l'expérimentation sauvage, c'est-à-dire la question des cobayes humains. Euh, voilà, il y a quelques faits divers, ils ne sont pas nombreux, en tout cas, ils ne sont pas nombreux à avoir été euh, établis et dont, dans les, dont on a parlé dans la presse. Quoi. Mais il y en a quelques-uns, euh, ce qui est glaçant d'ailleurs, voilà. Et donc il y avait cette question des cobayes humains, la question de la biologie de synthèse que je trouve assez intéressante, puisque d'un coup, enfin d'un coup, c'est une manière de parler, mais on peut imaginer, euh, créer une forme de vie en laboratoire. Donc ça laisse un champ imaginatif extraordinaire euh, de concevoir, euh, concevoir un organisme vivant, euh, donc pour le meilleur ou pour le pire. Et euh, donc du coup, voilà, y il avait, y, avait, y avait deux thèmes qui entraient un petit peu en résonance dans mon, dans mon imagination. Cette question de l'expérimentation sauvage, cette question de la biologie de synthèse, et puis après de là j'ai tricoté mon intrigue euh, avec, euh, avec, comme je le disais tout à l'heure, des accès un petit peu... Euh, secondaire euh, a priori et qui vont nous faire euh, progressivement entrer au cœur de, de l'intrigue elle-même. Alors pour l'anecdote quand même en, en premier rideau, effectivement dans le, dans le cercle des mensonges je, je fais apparaître une seconde équipe d'enquêteurs qui appartient, elle, à la, à la PJ de Toulouse, hein, à la police donc, et, euh, et c'était pour moi un, une réponse à, à la... À la à Allez, au défi, euh, plus ou moins, que m'avaient lancé les policiers de la ville de Toulouse qui m'avaient remis le prix de l'embouchure pour le cheptel euh, alors que j'avais une équipe de gendarmes qui travaillait euh, dans le livre, quoi, qui apparaissait dans le livre. Et donc ils m'avaient dit ce serait sympa quand même à l'occasion... Euh, que tu mettes un ou deux policiers euh, dans tes histoires, Céline. Et j'avais dit très bien, je m'y engage. Et donc quand j'ai construit le cercle des mensonges, j'ai imaginé effectivement une double entrée, avec d'un côté l'enquête de gendarmerie portée par Héloïse, et de l'autre, euh, des officiers de la police judiciaire de, de, de Toulouse, mais je vais y arriver, et qui, euh, qui du coup, j'avais à ce moment-là une équipe à créer pour... Euh, et une intrigue à créer avec deux entrées. Et euh, donc d'un côté on a Héloïse qui enquête sur un, le meurtre d'une euh, scientifique enfin d'une enseignante d'université euh, en biologie euh, qui, qui est assassinée en forêt de Buzet euh, proche de Toulouse et de l'autre côté j'ai des, des, des policiers donc euh, dont euh, le chef est euh, Urbain Malot, dit le zèbre, euh, j'ai cette équipe de policiers qui enquête sur, a priori, un crime qui n'a rien à voir, celui d'une femme de ménage qui est retrouvée assassinée près du métro euh, à Toulouse. Et, euh, et, voilà. et en fait, évidemment, ce sont deux portes d'entrée euh, qui vont conduire le lecteur dans, dans différents, euh, différents endroits de l'intrigue, euh, mais de la même intrigue, puisque les choses vont, bien sûr, finir par se rejoindre et s'intriquer.